Tu as promis d'être avec nous tous les jours au divin maître, malgré les vents et les tempêtes, ô bon berger, tu nous gardes par ta main, tu as promis de nous garder, de nous sauver, et de nous perdre, tu le fais papa. Nous le voyons, oui, chaque jour, Seigneur Et au choix tu es fidèle Tu as promis d'être avec nous Tous les jours jusqu'à la fin de la course Ta parole est digne de confiance Car tu n'es pas un homme pour mentir au oh Yaya yeah, yeah. Tu as promis de nous garder, de nous sauver, de nous paître. Nous chantons et nous témoignons. Yeshua Duna, tu es fidèle. Fidèle, fidèle, au Yeshua, tu es fidèle. Fidèle à et tu es fidèle. Oh mon Yoshua, tu es fidèle. Fidèle, fidèle, oh Yoshua, tu es fidèle. Tu es fidèle à et tu es fidèle. Yoshua, oh et tu es fidèle. Promis d'être avec nous tous les jours au divin maître, Alléluia. Malgré les vents et les tempêtes, ô bon berger, tu nous gardes dans ta main, Alléluia, tu as promis de nous sauver de la colère à venir, oh oui. Chantons et nous témoignons Et au choix tu es fidèle Tu as promis, tu as promis d'être avec nous mm. Tous les jours aux oh, divins Alléluia. Malgré les vents et les tempêtes Ô oh, bon berger, tu nous gardes dans ta main tu as promis de nous sauver De la colère à venir Merci Yoshua Nous chantons et nous témoignons Et Donaï tu es fidèle Fidèle, fidèle oh Yoshua tu es fidèle Adonai, tu es fidèle. Oh mon Yoshua, tu es fidèle. Oh, oh, oh fidèle. fidèle. Fidèle oh Yoshua, tu es fidèle. Fidèle à Donaï, tu es fidèle. Oh mon Yoshua, tu es fidèle. Tu nous sauves chaque jour, tu es fidèle Papa, Alléluia tu es fidèle fidèle à tu es fidèle oh mon yoshua tu es fidèle oh tu es fidèle fidèle oh yoshua tu es fidèle fidèle à tu es fidèle Yoshua, tu es fidèle. Fidèle Adonai, tu es fidèle. Oh mon Yoshua, tu es fidèle. Béni soit ton nom, Adonai, Yoshua, toi qui reviens bientôt. Amen.